Peut-être un iPhone, parce qu'il est discret, il se met dans la poche, mais en même temps, euh, on peut savoir tout ce qui se passe autour. Le saucisson. Chiffre d'affaires. Je sais pas si c'est un don, mais euh, j'écoute beaucoup et euh, je sais faire parler les gens. J'aime bien les deux, mais euh, non, je veux dire c'est Dion. Je suis plutôt soirée entre amis, ambiance, boîte de nuit, euh, potentiellement en faisant des karaokés. Euh, je pense que je dirais plus héros du quotidien, mais malheureusement, c'est pas forcément d'eux dont on se souvient plus. Mon chien. <rire> non, je sais pas. Euh, je n'ai pas d'occupation, je fais plein de choses, mais est-ce que c'est une occupation préférée euh, Je fais du sport, je fais de la cuisine, euh, je m'occupe de mon appartement, je lis... Euh, je fais plein de choses, mais j'ai pas d'occupation préférée en tant tel. La brosse à dents. Pas électrique. Sortir dehors sans masque. Le partage. L'écoute. Je viens de terminer Murder. Donc j'ai passé, je crois qu'un mois, tous les soirs, à regarder Murder. J'ai même rêvé de meurtre plusieurs <rire> nuits. On <rire> travaille en équipe, euh, les clients, un perpétuel challenge au quotidien. De manger de la soupe et puis euh, euh, de se faire confiance. Certains le savent, mais j'ai un frère jumeau. Pendant des années, j'ai beaucoup appris et là, j'aime bien transmettre. Mais je peux continuer à apprendre. C'est une de mes amies qui m'a envoyé une photo de sa fille qui, qui, qui s'est pris un mur, en fait. Et en fait, mon ami m'a dit que sa fille avait rebondi contre le mur. Et du coup, voilà, ça m'a fait, fait rire et j'ai eu un peu de temps à m'en remettre. Venir dans la pensée des autres. Oh oui, à un moment donné, je voulais être pompier pas pourquoi, parce qu'aujourd'hui, je me vois pas du tout pompier. Faire en sorte que les personnes avec qui je travaille se sentent bien. Le samedi soir, mes amis et le dimanche midi avec mes parents. Je vis surtout dans le présent. Voilà, je, je, je me projette. Bien, malgré tout, j'aime bien rêver, mais euh, j'aime pas trop penser à ce qui s'est passé dans le passé. Il voilà, faut avancer. Mais être bien conscient qu'on est dans le présent. J'aimerais bien ouvrir un hôtel, voilà, avoir mon petit hôtel euh, en Nouvelle-Zélande, euh, un peu luxueux, euh, ouais, ça, me, ça me dirait bien. D Être heureux de m'épanouir, de rire, de boire, de chanter, de voir du monde, euh, tout ce qu'on n'a pas pu faire l'année dernière en fait. Voilà. <rire>